Voici trois exemples de pluriels compliqués en français. Lorsque les mots au singulier se terminent par aïe au pluriel, on les fait se terminer par AUX. Un corail des coraux. Un corail AIL au singulier. Des coraux AUX au pluriel. Un travail des travaux. Un travail, AIL au singulier, des travaux, AUX au pluriel. Un vitrail, des vitraux. Un vitrail, a -I -L, au singulier, des vitraux, AUX au pluriel. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Je vous en donne une. Un portail, des portails. Un portail, a -I -L, au singulier, des portails, a -I -L s